Allô T'es là Oui, bien sûr. C'est là que j'ai compris. La peur... n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées concernant l'avenir. C'est un produit de notre imagination qui fait naître des peurs qui n'existent pas dans le présent et peut-être même que jamais ils n'existeront. Ça frôle parfois à la folie. Mais comprends-moi bien, le danger est on ne peut plus réel, mais la peur est un choix. On se raconte tous une histoire ou une autre, et ce jour-là la mienne a changé.